Il y a quelques semaines, Boston Dynamics sortait cette vidéo où l'on voit un de leurs robots effectuer une sorte de parcours, avec style nous dit-on, dans un hangar aménagé en pseudo-site de construction. Regardons ce clip ensemble. Ah, j'ai encore oublié mes outils. Impressionnant, n'est-ce pas Maintenant, regardons un autre clip réalisé par une équipe de spécialistes en effets spéciaux vidéo, The Corridor Crew, qui provient de la chaîne YouTube du même nom. Une chaîne qui, je précise, a 6 millions d'abonnés et qui traite essentiellement de la technologie CGI dans le cinéma. Ce clip montre le résultat de leur travail visant à reproduire à l'identique, via CGI et VFX, les mouvements sophistiqués d'un robot du genre de ceux que Boston Dynamics nous propose régulièrement, sans d'ailleurs jamais remettre en cause leur réalité. Hey les amis, donc on a publié cette vidéo de Boston Dynamics ce week-end et on a piégé plus de gens qu'on ne l'imaginait. C'est presque plus marrant d'une certaine manière, mais plus que tout, cela vous donne un regard sur ce que nous avons fait pour faire de cette vidéo un succès. Donc, quand je vois ça, je ne peux m'empêcher de remettre en cause la réalité de ces robots soi-disant si sophistiqués, présentés par Boston Dynamics, dont on nous prédit qu'ils finiront par contrôler le monde grâce à leur intelligence artificielle. D'ailleurs, j'en veux pour indice cet autre clip où Elon Musk, le faux prophète, présentait en octobre dernier son Tesla Bot Optimus, un humanoïde au potentiel fabuleux, nous dit-on. Un ingénieur précise qu'Optimus dispose de la même intelligence artificielle que l'ordinateur de bord qui pilote votre voiture Tesla. Puis Musk nous dit que c'est littéralement la première fois qu'Optimus se déplace seul sur scène sans assistance. OK, donc, si on fait le parallèle en valeur faciale entre le robot de Boston Dynamics en train d'apprendre à travailler sur un site de construction avec style, je précise, et celui de Musk, Optimus, on se dit que ce dernier est sérieusement handicapé. Ou alors que Boston Dynamics nous la raconte via un trucage CGI et VFX, tout comme le montre le deuxième clip. Alors, où se trouve la réalité dans tout ça Car on ne va pas me faire croire que Musk n'a pas les moyens de ses ambitions. Il est censé être l'homme le plus riche du monde, n'est-ce pas Et s'il ne dispose pas de la technologie humanoïde de Boston Dynamics, c'est peut-être tout simplement parce que celle-ci n'existe pas, non on veut nous faire croire que l'intelligence artificielle va finir par dominer l'humanité si nous n'y prenons garde. Mais je subodore encore une énorme manipulation, une énorme esprouffe de la même veine que celle du globe, du darwinisme, de l'alunissage, de l'ISS ou de la conquête spatiale. L'IA n'est qu'un outil dans de mauvaises mains, celle de l'engeance. Et si vous pensez que ChatGPT va révolutionner l'accès à l'information libre, l'information vraie, non censurée, dont l'impartialité serait garantie par sa neutralité émotionnelle, alors vous êtes bien naïf. C'est tout le contraire, car la censure se trouve dans les algorithmes créés par l'homme, tout simplement. Testez-le vous-même avec des questions critiques sur l'histoire, par exemple, et constatez le résultat. Cette intelligence artificielle n'est qu'un outil sophistiqué high-tech d'hypercensure sur tout ce qui dérange l'engence cachère en place. Et si l'on rajoute à cela la technologie des deepfakes qui envahit les réseaux sociaux, avec de faux profils de visage plus vrais que nature, ainsi que des voix synthétiques reproduites à l'identique d'une voix humaine, on réalise à quel point nous sommes déjà dans le nouvel ordre mondial digital.